Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. C'est Europe, et aujourd'hui, j'ai des belles annonces à vous faire. En effet, nous allons parler du Creative Wargame Championship 4, puisque nous allons organiser la quatrième édition de notre championnat en live streaming. Format clairement euh, compétitif par excellence. On vous amène euh, du jeu dur, ça vous plaît, on vous amène des personnalités aussi. Très appréciable de, de découvrir des joueurs ou de redécouvrir des joueurs qu'on apprécie. Tout ça aussi nous permet d'être actuel en termes de meta game parce que généralement, avec les formats vidéo filmés, les rapports de bataille, euh, la logistique que tout cela demande, on a du mal à avoir des vidéos qui soient vraiment dans le momentum en termes de méta de construction de listes, de, de tricks de jeu, etc. Le championship nous permet véritablement de spotter la méta et l'état actuel des choses au moment du live. Et ça, vraiment, je pense c'est une véritable plus-value. Et c'est pour ça que euh, l'équipe Creative Wargame a décidé de vous proposer plus régulièrement ce genre d'événement. La troisième édition a eu lieu il y a à peine quelques mois, la fin du mois de juillet, début du mois d'août. On remet le couvert vendredi 30 septembre. Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre Pour la quatrième édition On conserve le même, le même format 8 joueurs, 8 compétiteurs Avec 4 quarts de finale 2 demi-finales et 1 finale Le tournoi se déroulera sur toute la durée du week-end Une partie le vendredi soir 3 le samedi et 3 le dimanche On espère passer un moment incroyable avec vous Ça a déjà été le cas sur les éditions précédentes et il n'y a pas de raison que ça change d'autant que la quatrième édition du Championship est de loin l'édition la plus violente en termes de liste et de roster qu'on vous ait préparé. Et je vais donc vous annoncer les participants de ce championnat. Vous aurez quatre représentants des factions du Chaos et vous aurez quatre représentants du reste du monde. On voulait vraiment mettre en lumière les derniers codex, Space Marines du Chaos ainsi que Démon. Mettre en lumière aussi le Renegade Knight qui est très haut dans la méta et qui fait très mal, on l'a vu pendant les championnats du monde. Et puis évidemment le Thousand Sons, pareil, qui tourne très bien. On aura donc à la manœuvre sur les Codex démons, vous retrouverez Mogor que vous aviez déjà vu dans la deuxième édition. Euh, C'est un très très gros client, une grosse expérience de jeu et il va manipuler le codex Thousand Sons avec une petite alliance démons. On va voir un petit peu comment interagissent euh, ces systèmes d'allégeance et d'alliance. Donc, on aura du Thousand Sons Demon en la personne de Mongor. Vous allez retrouver notre ami Kuro, qui est de retour. Vous l'avez découvert en Black Templar sur la troisième édition. Il, été, il est allé jusqu'en finale avec euh, ses Black Templar et ses 14 de Close. Il revient cette fois-ci, mais avec le codex Space Marines du Chaos. On va voir ce qu'il nous prépare en liste. Et euh, sans doute, on va retrouver euh, des combos bien sucrés, salés... Il se peut qu'on retrouve des Vindicators ou des Land Raiders, parce qu'on sait qu'il aime ça, Kuro. Mais euh, vous aurez les détails des listes très bientôt. Pour la manipulation du Codex Démon, c'est Bizutor qui s'y colle. Bizutor, joueur euh, compétiteur depuis de très nombreuses années. Il a gagné un ETC solo, il a aussi intégré le top 8 du Las Vegas Open 2021 et il n'est pas passé loin non plus d'intégrer le top 4 du WTC. Il va prendre en main le Codex Démon, tout nouveau codex qui s'annonce déjà comme très fort. Et là, ce qui est intéressant, ça va être d'aller observer les constructions de listes et les tricks que Bizutor va nous amener avec ses réflexions de jeu. Et enfin, dernier sur la faction Chaos, et pas des moindres, il est de retour. C'est Biolix, vous l'avez découvert dans le Championship 2. Il, a été, il, est, il est un joueur compétiteur et il avait montré de très belles performances autour de factions sous côté lors du Championship 2. Là, cette fois-ci, il revient avec le codex Renegade Knight, très fort comme faction. Bien manipulé en plus par le père Biolix, ça risque de faire très très mal. De l'autre côté du tableau, puisqu'en fait, sur les 4 quarts de finale, ces 4 joueurs vont affronter 4 euh, bah, opposants qui ne sont pas du Chaos. Vous allez retrouver euh, Mike Hazelwood, gagnant du Paris Grand Tournament avec son codex IK. Euh, on va pouvoir découvrir ce que Mike est capable de faire autour de la table de jeu. On retrouvera Irian avec le codex Necron. Codex qui est clairement au sommet de la chaîne alimentaire de cette méta actuelle. Irian qui était présent aussi au WTC et qui a bien performé avec, euh, avec son codex, qui a fini dans le top 30 ou le top 20 euh, du, du WTC solo. Et ensuite, vous allez retrouver Kanaki. Alors Kanaki, ça sera un petit peu notre nouvelle tête lors de cet événement, puisqu'on ne l'a encore jamais vu sur Creative Wargame. C'est un joueur qui nous est expressément envoyé par Biolix. Il fait partie de la FTA et il va manipuler du Codex Eldar, potentiellement du Drucari, ça peut être de l'Arlequin, ça peut être du Kraftor, le libre à lui, il a la main mise sur tout ce qui est oreille pointue et collant et donc on lui laissera se faire plaisir sur ces factions-là. Et enfin, dernier joueur de ce roster, et pas des moindres, les amis, c'est le père Castor. Et oui, euh, notre, euh, notre petite célébrité nationale. Castor qui a fait un top 4 au championnat du monde solo, WTC cet été. Il viendra avec du Salamander. Je ne m'engage pas sur le fait que ça soit exactement la même liste qu'il ait joué. Au championnat du monde solo. Mais en tout cas, il viendra avec du Salamander. Ça, c'est sûr et certain. Et euh, vous avez donc un roster ultra létal, les amis. Il n'y a que des têtes d'affiche. Ça va être du très très lourd. Et je peux d'ores et déjà vous parler euh, des, euh, de l'ordre des quarts de finale. Le vendredi soir à 20h sur Twitch. Vous retrouverez en première manche Per Castor en Salamanders qui affrontera Bisutor en démon. En deuxième manche, le samedi matin, vous aurez Mogor en Thousand Sons, démon qui affrontera Irian en écran. En troisième manche, le samedi 15h, vous aurez Kanaki en Alliance Eldar, on va dire. Ce pas encore exactement, mais en Eldar. Kanaki en Eldar qui va jouer contre Kuro en Space Marines du Chaos. Et enfin, petite pépite de la fin de journée du samedi, euh, match euh, de, de foufouzinzin avec les renegade knights de Biolix qui vont affronter les imperial knights de Mike Hazelwood lequel de ces deux codex va être le plus performant. Lequel de ces deux joueurs, lequel de ces huit joueurs en vérité, va être le plus performant. On n'a que des gros codex en termes de méta. Il n'y a, a pas de trou dans la, dans la tagine. Euh, on n'a que des gros kickers en termes de jeu. C'est pareil. Il n'y a pas de trou dans la tagine. Donc là, euh, on va laisser place à l'expérience de jeu, à la construction de liste, et puis au Mojo, au GD après tout, et, et au soutien que vous allez leur apporter sur le chat. Voilà ce qui s'annonce pour le Creative War Games Championship 4. J'en profite aussi pour vous dire que pour ce championnat. Nous avons décidé d'augmenter la qualité visuelle et le rendu audiovisuel de nos propositions streaming. Ainsi, euh, vous allez voir qu'il y a un petit peu plus de matériel et il y a des changements en termes euh, de, de graphisme, on a mis un petit peu on a, mis les... on a passé la seconde on était en première tranquille, là on a passé la seconde vraiment et euh, on va vous proposer d'ailleurs, vous allez voir apparaître à l'écran un petit peu le, le travail de graphisme qu'a fait Balzébut. alors justement je voulais en profiter euh, dans cette vidéo pour le, le shout out le dédicacer, vraiment lui faire un grand merci et surtout mettre la lumière sur Fabien de Balzébut qui euh, véritablement œuvre sur un, une, un Discord et une chaîne Twitch. On en parlera évidemment pendant l'event. Il organise des grosses compétitions TTS euh, en live et il y a de plus en plus de monde et il y a de plus en plus de niveaux. C'est super bien organisé. Vous avez des finales qui sont retransmis en live sur Twitch. C'est du lourd. Donc, je vous mets dans les liens de la description de cette vidéo le Discord de Balzébut, le site aussi euh, sur Twitch. Vous avez tout. Voilà, il nous a vraiment filé un coup de main sur le graphisme et je tenais à l'en remercier. Je vous disais donc que nous avons mis les moyens pour pour augmenter la qualité visuelle. Et nous avons décidé aussi d'investir dans du matériel de façon à vous proposer un meilleur son et une meilleure image. Tout ceci représente un coût. La location et l'achat de matériel pour euh, augmenter notre qualité audiovisuelle représente un investissement. Donc entre, entre l'accueil des joueurs, la nourriture et l'investissement matériel, tout ça est un véritable budget. On a vocation avec Creative Wargame à vous offrir de manière plus récurrente des championships. Comme celui que vous allez découvrir à la fin du mois. Et pour cela, il est indispensable pour nous de rentrer dans nos frais. C'est pour ça que pour cet événement, nous allons créer une cagnotte euh, de façon à voir si bah, les gens à qui ce format plaît veulent le voir perdurer dans le temps et de manière plus régulière. Et, euh, et voilà. Et dans quel cas, si on atteint notre notre cagnotte et qu'on arrive à rentrer dans nos frais, eh bien, on pourra très rapidement se projeter sur l'édition 5, l'édition 6, etc., etc. Donc, je vous remercie d'ores et déjà de votre présence sur l'événement et de votre soutien euh, sur celui-ci. On a fait le tour de ce championship. Je clôturerai en vous parlant du sponsor euh, numéro 1 de cet événement qui est My Place. Euh, MyObiPlace. Place qui vous permet d'avoir les figurines, euh, vos figurines Games Workshop à moins 20% et donc de pouvoir avoir plus de figurines ou tout du moins d'y accéder plus facilement. Place, c'est les meilleurs prix du net francophone. Les amis, il n'y a pas de là-dessus. Donc, euh, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez tous les liens qui vont bien dans la description. Euh, et euh, et j'en ai fini pour le Championship 4. Encore une fois, on espère que ça va être une, une vraie réussite. On espère un maximum de hype autour de l'événement. Et euh, moi, j'ai ultra confiance parce que le roster qu'on vous a monté, il est complètement insane et ça va être une véritable dinguerie. On se retrouve à la fin du mois. Comme je vous l'ai dit, 30 septembre 1er et 2 octobre. 2022, exclusivement sur Twitch, je le rappelle, exclusivement sur Twitch. Deuxième gros projet dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est l'organisation d'une ligue France Grand Tournament, d'une ligue France GT, autour de tournois solo à travers tout l'hexagone. Qu'est-ce qui se passe De quoi il s'agit Les amis, euh, l'été le, dernier, nous avons organisé le Paris Grand Tournament, qui est clairement qui a été le plus gros tournoi solo en France jamais organisé. Une compétition de cette ampleur sur un format solo, ça n'a jamais été fait. Nous l'avons fait, nous l'avons rempli en l'espace de 48 heures lors du festival que nous avions organisé en live. Euh, ça a été une véritable réussite, des excellents retours de la part des joueurs et on en est comblé. Maintenant, nous nous portons vers le futur. Fort est de constater, il est évident qu'il y a une véritable volonté de la communauté de faire du jeu solo en tournoi, euh, un petit peu comme on retrouve, c'est pas un petit peu d'ailleurs, c'est totalement comme on retrouve dans les pays anglo-saxons, euh, et, euh, et ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez un système qualificatif avec la FEC qui tourne autour du format d'équipe, et autant vous dire que c'est extrêmement chronophage pour la FEC de gérer ça, de gérer toutes ces équipes et tous ces joueurs. Et, euh, et à côté de ça, bah, c'est un petit peu plus grand-chose en vérité. On a des tournois qui s'organisent par, euh, bah, par des organes, mais qui sont euh, disparates un petit peu. Chacun fait son truc dans son coin. Et, euh, et puis voilà, euh, je prends, bah, nous, on a fait le Paris Grand Tournament. Je prends l'exemple de Manolo qui organise la Met Cup. Il euh, y a plein d'autres tournois solo qui s'organisent, des fois plus petits à l'échelon départemental, des fois plus gros à l'échelon régional, euh, mais voilà. Le projet dont je veux vous parler, puisqu'on est à de l'ordre du projet, euh, c'est d'organiser le France Grand Tournament. En quoi ça consisterait Eh bien, ça consisterait à regrouper, à faire collaborer, euh, à initier un mouvement de groupe avec des organisateurs de tournois déjà implantés en France euh, qui veulent... Bah, de la communication puisque c'est ça qu'on va apporter, qui veulent de la logistique puisque c'est ça qu'on va apporter, qui veulent de la couverture d'event puisque c'est bien ça qu'on va apporter et mettre tout ça sous la même bannière pour permettre à tous les wargamers de France de pouvoir profiter de tournois d'ampleur tout au long de l'année et n'importe où en France, évidemment, le but étant de se décentraliser de l'Île-de-France même s'il y aura des projets Île-de-France, mais le but étant de proposer et eh bien du Grand Tournament dans le sud-est, dans le sud-ouest, dans le nord-est, dans le centre, euh, à droite, à gauche, et euh, que tout ça se fasse un petit peu sous la même enseigne avec euh, une qualité d'organisation qui sera retrouvée dans chaque événement. Ce que nous comptons faire, c'est euh, acheter, nous mettre à, mettre à disposition euh, des tapis de jeu en conséquence, mettre... À disposition et acheter des décors en conséquence notamment avec des partenaires professionnels ou alors en créant nos propres tapis ou nos propres décors et, euh, et ensuite proposer euh, un support de communication via site internet via médias sociaux pour proposer sur toute une saison des tournois solo comment cela va fonctionner là c'est très simple on est dans l'ordre du brainstorm et de l'organisation je vous invite Clairement, si ce projet-là vous intéresse, si vous êtes organisateur de tournois, si vous avez envie d'organiser des tournois, si vous êtes un professionnel et que vous êtes intégré, puisque là, clairement, on va ouvrir les vannes, on va sortir du spectre des partenaires habituels de la chaîne et on va ouvrir les vannes, on va permettre à tout le monde de rentrer dans ce projet des boutiques. Des, des revendeurs des, des professionnels des, des, des, des promoteurs de marques de wargame euh, des peintres aussi on, va pouvoir, on veut faire plein de choses voilà, on veut ouvrir la porte à tout le monde sur ce projet là et, euh, et donc tout le monde est bienvenu donc si ça vous intéresse que vous soyez un organisateur un professionnel euh, ou autre, vous nous contactez à commandeurtv.com nous allons pendant la première période de ce projet dans les six prochains mois nous allons d'abord réunir tout le monde on va créer la structure, l'établir, d'en parler et de mettre tout ça sur pied avec les intéressés. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressés, à me contacter à commandeur.tv@gmail.com et je vous rajouterai dans, les, euh, dans le réseau qui va se créer d'ici les prochaines semaines. Euh, voilà pour ça. Je pense avoir fait le tour de la question. Je vous propose de poser toutes les questions que vous voulez sur le sujet en commentaire, j'y répondrai, je m'y engage, je lirai les commentaires de la vidéo un par un et je répondrai aux commentaires. Je vous invite aussi à faire toutes les remarques qui vous semblent pertinentes sur le sujet en commentaire, toutes les idées sont bonnes à prendre, c'est un projet qui est de l'ordre de l'embryon, c'est un projet qui est de l'ordre du communautaire et donc je vous invite vraiment à mettre votre pierre à l'édifice, proposer vos idées, donner... donner euh, Donnez-nous du grain à moudre, après tout, euh, voilà, euh, peut-être euh, peut-être que vous avez l'idée qui fera la différence, donc n'hésitez pas à la proposer en commentaire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et, euh, et on verra euh, tout ce qu'on arrive à faire en tout état de cause. On partirait sur une première saison Grand Tournament à partir de 2023, pas de saison pour 2022, on va fédérer d'abord le projet en 2022 et le mettre sur pied en 2023, et euh, on espère que tout ça arrivera au but. Voilà, les amis, on a fait le tour et, euh, et euh, je vous laisse maintenant mettre ce que vous voulez en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et dernière petite information de, de l'ordre du teasing, les amis, puisque euh, nous sortirons le samedi de la précommande la review Votan, mais pas que, mais pas que. Euh, on est... Bien avisé de ce que vous pouvez trouver le jour des précommandes sur internet, et on a vraiment voulu euh, se, se, se démarquer un petit peu de, de, des formats qui sont déjà proposés. Ainsi, le jour de la précommande, vous retrouverez euh, une review metagame qui a été faite avec Mike Hazelwood, gagnant du Paris Grand Tournament et participant du Championship 4 et moi-même. Nous avons poncé ce codex Votan pour vous, nous avons été en chercher la quintessence en termes de règles et nous allons vous proposer une review metagame et surtout des propositions de listes. Trois listes vous seront proposées, trois listes vous seront décortiquées et expliquées pour que vous puissiez d'ores et déjà comprendre les mécaniques d'un codex qui s'annonce déjà comme un traumatisme pour la méta du jeu pour les six prochains mois. Effectivement, on est sur euh, probablement une, sa une, saison, euh, une saison de, de trouage de Yonf avec euh, le Votan. Voilà, il faut le dire. C'est peut-être parti pour. Euh, en tout état de cause, on se retrouve le samedi matin de la précommande sur Creative War sur la chaîne YouTube pour découvrir cette review et la présentation de liste. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes vos figurines Votan, vous pouvez les graber à moins 20% le jour de la sortie sur My Hobby Place. Et les meilleurs prix du net francophone, les amis avant de finir cette vidéo, les amis, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous rejoindre sur Twitch pour ne pas rater le lancement du Championship 4. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur Tipeee, ça se passe sur nos liens d'affiliation. Et si vous voulez suivre le quotidien de notre média, ça se passe sur Facebook, Instagram et sur Discord. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre